le monde j'espère que comme moi vous profitez de ce beau temps j'ai eu envie de faire un peu de jogging alors c'est pas conseillé quand il fait beau comme ça mais j'avoue que le soleil c'est tellement agréable quand on court voilà donc je suis un peu encore à bout de souffle mais je voulais pas attendre pour faire un tirage parce que quand on fait du jogging eh ben on a des bonnes énergies et c'est aussi important à savoir, hein, bouger, faire un peu de sport, et eh bien ça élève vos vibrations, et comme je vais attaquer un, un sujet, on va dire, un peu bizarre, un peu un peu curieux, et voilà, j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté. Bon, alors, le sujet, comme vous l'avez lu, c'est ces fameuses piqûres en boîte de nuit, donc on va regarder un peu ce qui sort avec le pendule et puis avec le dixie parce que là j'ai besoin d'avoir plein de détails parce que je sens que c'est un truc un peu curieux, un peu bizarre et je crois que les cartes on va dire classiques ne m'aideront peut-être pas suffisamment. Alors on va commencer avec le pendule et on va demander une question toute bête, euh, déjà si euh, s'il y a une intention on va dire euh, précise, voilà. Alors, est-ce que les piqûres en boîte de nuit, alors j'ai vu que c'est arrivé dans plusieurs villes, hein, de mémoire euh, Nantes, euh, Béziers, euh, Rennes, enfin un truc comme ça, hein, enfin bon, enfin donc dans plusieurs villes de France. Alors, est-ce que les piqûres en boîte de nuit ont une intention bien précise Alors, est-ce que ces piqûres ont une intention bien précise Est-ce que ces piqûres ont une attention bien précise, -ce que ces ont une attention bien précise Oui donc, c'est fait vraiment euh, à dessein. Bon, évidemment, là, on sait que la réponse est oui. Mais c'est aussi pour voir si mon pendule euh, répond bien sur cette question-là. On va demander ensuite. Est-ce que c'est dans l'intention euh, de faire du mal Alors, est-ce que c'est dans l'intention de faire du mal Est-ce que c'est dans l'intention de faire du mal Oui, également. Hein, je bouge pas le, je ne bouge absolument pas la main hein. d'accord ok euh, et puis après on ira voir avec les cartes évidemment hein. alors est -ce, que, euh, dans, euh, dans est ce que il y a quelque chose de mauvais dans dans ces piqûres est ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans ces piqûres est ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans ces piqûres oui également ouais Bon, ok. Donc, on est bien sur le sujet. On va regarder maintenant. Donc, on sait qu'il y a une intention de nuire. On sait qu'il y a des choses dans ces piqûres. Donc, on va essayer de demander au jeu maintenant. Alors, dit que j'essaie de prendre vraiment le maximum de, de cartes, parce que. Euh, voilà. <rire> parce que plus j'ai de cartes, et plus on a des chances d'avoir des informations. Alors, je ne peux pas prendre tous les termes. Enfin, je prends déjà ces deux-là. Et puis, je vais voir ce qui sort. Hein. Voilà, alors, bon, je ne regarde pas la coupe, hein, c'est pas nécessaire. Je vais faire un peu de place et on y va. Voilà. Ok. Alors, sur les piqûres en boîte de nuit. Est-ce que je pourrais avoir des informations sur euh, éventuellement ce qu'il y a dans ces piqûres Pourquoi. Enfin, euh, quel est le but hein On sait que c'est l'intention de nuire, mais enfin bon.. Euh, les, les examens n'ont rien donné hein, parce que les personnes se sont trouvées mal après ces piqûres. Hein, vous connaissez l'histoire, mais euh, il mais n'y a, a pas eu de, de drogue. Enfin, ils n'ont rien trouvé en faisant les analyses sanguines. Ils n'ont rien trouvé de spécial, donc mystère total. Bon, alors, les piqûres en boîte de nuit, donc faut que j'y pense. Voilà, alors vous savez, moi ça me fait penser à ce qui est arrivé au concert de euh, Travis. Euh, euh, Scott, je vais parler comme ça parce que maintenant je sais plus ce que je dois dire et ce que je dois pas dire. Donc c'est un chanteur. Alors je sais pas exactement quel domaine, enfin quel genre, genre rap ou je sais pas quoi, enfin bref Le Genre de musique un peu destructrice, on va dire. Hein, désolé, j'aime pas trop le rap. Bref. Donc dans ce concert qui a lieu aux États-Unis, il y a eu des gens pareils hein, qui ont été, euh, qui ont eu des piqûres et qui sont tombés. Par contre ceux-là ils sont morts. Hein, donc euh, vous irez regarder si vous voulez. Et ça me rappelle un peu la même chose, sauf que en France. Les personnes sont bien vivantes. Alors, il y a une machination. Ah, Je pense que machine, machination. Et il y a des choses électriques. Donc, des questions vibratoires, peut-être. Hein Je vous dis tout ce qui me vient, d'accord Là, alors là, il y en a qui sont à l'abri. Il y en a qui sont mouillés. D'accord. Donc, il y a peut-être le choix d'un public, ici. Ceux qui... Euh, qui, euh, qui euh, qui seront euh, voilà qui auront la piqûre et ceux qui le, ne l'auront pas il y a des questions de faire peur ou d'impressionner il y a la clé pour quelque chose ah, apparemment ça ce serait une, une solution pour quelque chose bon ok pardon là il y a le grand méchant loup et le petit lapin donc c'est bien pour l'intention de manger éventuellement ou de détruire et là il y a une cuisine <rire> le cuisine elle, elle, pardon la cuisine et le vampire alors, j'aime bien prendre les cartes de A2, parce que vous connaissez quand même un petit peu maintenant. Donc si je prends les cartes de A2, 2, il y a des machinations, une machinerie qui est mise en route, avec des choses électriques, et là, on a quelqu'un qui concocte quelque chose, mais comme c'est un vampire, c'est pas des bonnes choses. Donc déjà, euh, ça, ça peut être la chimie ou des choses qui sont mises dedans, hein, dans le. dans le. On va dire l'aiguillon, hein, ok Bon, même si j'ai déjà des piqûres, enfin bref. Ça fait aussi penser, d'ailleurs, avec le couteau, des choses que... Le couteau, la fourchette, donc ça pique. Il y a des choses qui sont mises dedans, mais euh, qui sont euh, préparées. Ouais. Donc, ça sort le truc chimique, ça. Hein. Et il y a des questions d'électricité ou de vibration. Là, c'est un truc bizarre. Là, on a bien euh, un piège. Hein, vous voyez, le grand méchant Loup, le petit lapin. Donc, c'est bien des gens innocents qui ne se doutent de rien. Donc, il y a bien des gens derrière qui sont maléfiques. Hein. Et là, alors là, c'est curieux parce que là, il y a des gens qui, euh, qui seront protégés et il y a des gens qui ne seront pas protégés. Donc, il y a un choix du public, là, j'ai envie de dire. Ou alors, c'est les diverses réactions des personnes. Et là, c'est fait pour impressionner, donc pour faire peur. Une solution pour faire peur. Je les prends deux à deux, hein. Une solution, une clé pour impressionner. Donc, il y a des histoires de faire peur à des gens, là. Curieusement. Alors, est-ce qu'ils veulent empêcher les gens d'aller en boîte de nuit Ben, c'est pas impossible, hein. Puisque euh, les boîtes de nuit, on s'amuse. Donc, on prend du bon temps. Donc, euh, éventuellement, ben, on est heureux. Donc, on élève les vibrations. Pardon, on élève les vibrations. Donc, il y a, y a une partie qui euh, signifierait déjà faire peur aux gens. Bon, mais il n'y a pas que ça, hein. On va essayer de remettre une carte sur chaque. Mais en tout cas, il y a une espèce de cocktail qui est mis dedans. Il y a une préparation spécifique, oui. Donc ça fait déjà penser à, à des euh, LABOS. Hein. On, on, on va les dire les ballots, d'accord Vous voulez bien <rire> Dans l'autre sens, hein. ok. Donc il y a les ballots qui sont, euh, hein, qui sont euh, certainement euh, dans cette histoire de cuisine-là. Bon. Ok, ça fait penser au coco, moi. Hein. Enfin, euh, et puis euh, son antidote, hein. Il y a des trucs comme ça, hein, puisqu'on reste dans les histoires de, de, de piqûres. Alors là, il y a une machination. Ah oui, Ouh, là ça par contre, ce n'est pas bon ça. Parce que ça, ça me fait penser qu'il euh, y a des choses, il y a des questions de temps. Donc déjà, ces deux cartes-là ensemble. Je sais pas, vous voyez bien les cartes. Attendez, j'ai baissé un peu. Ou voilà, Donc, là, vous verrez mieux comme ça, voilà. Bon, euh, là, il y a des questions d'effet à retardement. Hein, de, ouais, ouais, d'effet de à retardement. Aïe, aïe, aïe, aïe, Donc les gens qui ont fait. Enfin, euh, qui ont qui ont été victimes de ça, vous voyez, il y a, y a la faux. Hein. Donc le temps est compté. Alors attention, il faudrait que ces gens-là suivent attentivement leur état de santé. Il y a des choses qui sont retardées. Même s'il y en a qui ont eu des malaises tout de suite, mais bon, après, apparemment, ça va. Moi, je dirais que. Il euh, y a un truc là. Alors, ici en face. Il y a des questions de dragon, alors avec une toge. Hein. Dragon, dragon, argent, ballot, argent, ballot, ok. Donc dans l'autre sens, ballot, hein. bon. Euh, ok. Bon, il y a des questions de sous, là. Ah ouais, c'est de la sorcellerie tout ça. En tout cas, ça ressemble, ressemble. Hein. En plus, c'est la jeunesse, là. La jeunesse qui réduit, euh, euh, vous savez comme les, les réducteurs de tête. On réduit la jeunesse, donc il n'y a plus que des petites têtes. Donc on réduit, on réduit quelque chose dans le corps. Donc ça doit toucher euh, la tête ou, ou le centre nerveux, l'intelligence, il y a quelque chose là. Hmm. Ça fait penser aux au, au synapses. Vous savez les synapses électriques dans le cerveau, vous savez que le, le cerveau il, fon il fonctionne par impulsion électrique Hein On a les, les axones et les dendrites, si je me souviens bien de mes cours. Et ça m'a fait penser à ça, moi. les impulsions électriques du cerveau. bon avec, avec la tête, il y a des choses qui doivent toucher le cerveau, mais à retardement. Alors, apparemment, euh, il y en a qui seront plus touchés que d'autres. Bon. Alors, ah, oh, bah oui. Ils sont derrière. Euh, ce sont eux. C'est sûr. Ils sont derrière. Donc, il y a des gens... Voilà, bon bah écoutez, est-ce qu'on va le dire On va dire qu'on on les présente plus, hein d'accord Les reptiliens, donc ils sont derrière tout ça, mais, mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas arrêter de nous emmerder Non mais, ils sont partout, hein ils sont partout, j'ai beau remélanger mon jeu, ils sortent partout. Alors ici, euh, une solution, mais il faut se dépêcher. Donc il y a une question d'urgence là, je sais pas pourquoi. Mais là l'urgence, elle n'est pas de notre côté, elle est du côté à eux. Ils se dépêchent, il faut qu'ils se dépêchent de trouver quelque chose. Une solution à un problème. Alors lequel euh, Là, il y a l'ours, je ne sais pas qu'il va faire là, lui. Ah si, je sais ce qu'il va faire là. Je viens de comprendre. Vous savez qu'en Ukraine, il y a eu des ballots. Alors, je parle vraiment comme une. Enfin bref. Bon, on se comprendra. Euh, il y a des. Il avait 11 je crois. Enfin, j'étais resté à 11 Bon, il y a des ballots qui ont été détruits, ou en tout cas, qui, euh, qui sont sous surveillance. Et dans ces ballots, qui ont été détruits par l'ours, pour ça qu'il est là. Eh bien, il y avait des petites euh, recettes de cuisine qui devaient nous rendre très, très, très malades. Mais alors, euh, malades, à un point, vous n'imaginez même pas. Et donc, Vlad est passé par là. Et donc, il en a pris le contrôle ou il les a détruits. Je ne sais pas exactement. Donc, ça veut dire que c'est bien des histoires de ballot. Mais il y a le vampire, vous voyez, que c'est mauvais. Très, très, très, très mauvais. Et il y a des histoires de soupe pour des, une question que je ne m'explique pas. Ici. En tout cas, c'est mis au point dans des ballots pour faire mal, pour faire peur, apparemment, pour impressionner. Ah oui, je crois que je sais ce que c'est. Pour faire peur, pour impressionner, pour changer des trucs dans la tête. Est-ce que ce ne serait pas pour rendre les gens plus dociles, par exemple Oui, parce que euh, l'injection, euh, dans le, le dans, enfin bref, dans l'injection, quoi, contre le coco, il y a des trucs dedans qui rendent les gens dociles, hein, si vous ne le saviez pas. Je ne l'ai peut-être pas dit d'ailleurs. Ça ça enlève toute velléité de résistance. Toute velléité de, de se battre, de, voilà, d'avoir de, un peu son libre-arbitre. Bref, tout ce qui fait que qu'on qu peut avancer dans la vie. Hein, le, le moteur euh, de la volonté. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Donc, ça doit agir sur ça. Donc, ça rend les gens dociles. Ça leur fait peur. Donc, ça les rend soumis. OK. Mais il y en a certains qui seront plus atteints que d'autres, apparemment. D'accord. Alors, est-ce que c'est pareil Est-ce qu'ils cherchent éventuellement euh, le bon dosage bon, Ça, c'est pas impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ici, ça m'est venu comme ça. Hein. Ça m'a fait vraiment penser, au, vous savez, aux cellules du cerveau, c'est rond. Et puis, il y a les impulsions électriques. Hein. Puis, il y a même le soleil, là. Ça m'a fait penser à ça. Il y a des effets à retardement. Bon. On ouais, va essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça atteint, ça atteint la tête. Moi, j'en suis archi sûre. Euh, ok. On va essayer de voir un petit peu là. Et puis, alors, les effets à retardement. Hein. Ouais. C'est vraiment terrible. Alors, la lune et le soleil. Donc, ça, c'est les questions du temps. Alors, est-ce que ça peut représenter euh, un mois Ouais, la, la, le soleil... Ouais, le soleil, euh, un mois, un an. Je vais réfléchir au cycle. Hein. Révolution solaire, révolution lunaire. Il y a des questions de cycle dans cette histoire. Donc, euh, avec le temps, ça veut, ça veut dire que c'est plus à moins long terme. Mais je dirais qu'au maximum, un an, au minimum, un mois. Donc, en fait, les gens, les gens qui ont été euh, voilà, victimes de ça, ils ont intérêt vraiment à vérifier leur état de santé régulièrement. Ici, qu'est-ce qu'on a ah bah oui, regardez qu'est-ce qu'on a. On a les insectes avec l'aiguillon. Donc on a des abeilles et on a quelqu'un qui envoie des abeilles. Ah, oh, il est extraordinaire ce jeu. Bon, bon donc ça c'est les aiguillons qui sont, euh, qui sont envoyés. Alors, je ne sais pas exactement de quelle façon est-ce qu'ils s'y prennent. Mais vous savez, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui ait une espèce de d'injection de, de, euh, à la main... Euh, et qui appuie comme ça. Non, je crois pas. Moi, j'ai bien envie de dire que c'est des petits trucs téléguidés. Enfin, des petits trucs comme ça. Tout petit, petit. Et qui sont envoyés. Alors, peut-être avec euh, une télécommande. Vous voyez un, un truc comme ça. Ou alors, une... Euh, comment on appelle ça Une sarbacane Enfin, ce n'est pas très discret. Mais enfin, bon. Vous voyez ce que je veux dire Il y a quelque chose, là. Télécommandé ou, ou envoyé à distance. Il n'y a pas de contact direct de personne à personne. Je n'ai pas l'impression. Pas avec ça. Bon... On est vraiment dans le sujet, là. OK. On a des choses intéressantes, hein. Ah, bah là aussi, regardez. On a deux fois, en fait, une carte où on, on attire les armes. Donc, c'est ça, hein. On attire les armes, donc on désarme. C'est fait pour désarmer les gens. J'en suis sûre. Donc, pour désarmer les gens, pour les rendre soumis, pour les rendre dociles. Et là... Euh... Alors là, il y a la notion de distance. Enfin, de distance. De hauteur, plutôt, pardon. Excusez-moi. Pas de distance, De hauteur de hauteur. Donc, il y en a un qui est tout en bas et il y en a qui sont en haut. Donc, on descend de niveau. Ouais. Un peu curieux, cette, cette carte-là. Il y a juste une question de descendre quelque chose. Donc, on descend d'un niveau. Donc, ça voudrait dire, effectivement, on descend le niveau de, de volonté. Moi, c'est ça. Je, je vois ça comme ça. Après, l'or, je sais pas exactement pourquoi. Ah, si, mais si, parce qu'il dort. Le dragon dort. Le dragon est en train de dormir. Donc, c'est bien ça. C'est vraiment ça. Hein. Pour moi, c'est fait pour euh, euh, agir sur le cerveau et diminuer euh, pardon, diminuer les intentions de, de résistance. Voilà. C'est pour rendre les gens soumis. Vous voudrez que j'aille faire du jogging plus souvent. Enfin, généralement, j'en fais, en fais assez régulièrement. Mais euh, si ça n'est tant moins, j'avoue. <rire> Comme ça, vous saurez tout. Mais je crois que j'ai l'esprit plus clair après. Hein. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre donc ça, la, vous voyez, c'est la liberté. Donc il y a bien les questions de liberté. La solution pour contrer les envies de liberté. Bon, mais alors pourquoi est-ce que c'est euh, certaines personnes hein? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas, dans les gens dans la rue par exemple Vous voyez ce que je veux dire euh, Alors, pourquoi certaines personnes Est-ce que vais faire la formation bon, Il y a des histoires d'angéliques là. Ah, en tout cas, c'est observé, là. Hein. Les anges, ils observent pour l'instant. Hein. Bon, moi, j'y crois aux anges. Hein. On a l'impression qu'ils ne font pas grand-chose, mais peut-être que finalement, euh, peut-être finalement qu'ils interviendront. Enfin, il faut espérer, parce que sinon, on est mal parti. Comme je vous l'ai dit dans ma, dans ma vidéo, comment je vois le futur, c'est le scénario du pire, hein, d'accord Bon, maintenant, on peut très bien avoir une intervention divine qui arrive par là et qui nous sauve du tout. Mais bon, en tout cas, on est parti sur cette voie-là. Bien, alors revenons à nos moutons. Oui, donc il y a des anges qui surveillent tout ça. Ils sont pas contents. Hein euh, mais ça me dit pas pourquoi il y a certaines personnes qui sont choisies. Euh, là, par contre, je sais pas. Alors, attendez. Ouais donc c'est la jeunesse qui est choisie. Hein. Vous voyez La jeunesse qui fait la... qui s'amuse. Ouais. ils ont ciblé la jeunesse. Par contre, je sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est par rapport au lieu Oui, parce que c'est euh, le soir et c'est caché. C'est pour ça. Ah, bah oui, c'est bête. Oui, évidemment, parce que s'ils envoyaient ça dans la rue, euh, ce serait sans doute plus visible, hein, si euh, des histoires de, de sarbacane, ou de j'en sais rien, de trucs télécommandés. Alors que là, ils ont besoin que ce soit secret. C'est vrai qu'une boîte de nuit, généralement, il fait nuit. <rire> enfin, bref, une boîte de nuit. Hein. Mais non, non, en fait, je, je rigole, mais bon. Euh, dans, dans la boîte de nuit, il y a, il y a peu d'éclairage. Hein. Donc, c'est plus difficile à, à voir. Donc, ils avaient besoin d'avoir un endroit où il y a peu de lumière... Voilà, où il y a peu de lumière, tout simplement. Donc c'est ce qui explique pourquoi c'est arrivé lors d'un concert. Parce que le concert, c'est pareil, hein, on baisse les lumières généralement. Euh, voilà. Donc c'était pas un concert en plein jour. Hein. C'était un concert sur une espèce de chapiteau. Bien. Ok. Euh, alors, est-ce qu'ils vont continuer Alors là. Là, il y a quelqu'un à qui on donne les clés, et il y a quelqu'un qui est enfermé. Donc, c'est pour faire sortir quelqu'un qui est enfermé. Ouais. Ce n'est pas, pas tout à fait réponse à ma question. Par contre, ça fait penser à des portails organiques, moi. Embêtant. Vous savez ce que c'est, les portails organiques Il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus aussi. C'est assez euh, dérangeant, hein, si, je vous dis, si je vous fais cette vidéo-là. Cette vidéo j'ai peur qu'après, vous puissiez plus dormir. Mais il y a une histoire de portail organique. Ouais, c'est sûr. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça euh... On va poser la question autrement. Parce que le portail organique, ça fonctionne si l'ADN est changé. Or là, pour l'instant, j'ai dit que ça touchait les... les euh... Les cellules du cerveau, mais j'ai pas dit que ça changeait l'ADN. Alors, est-ce que ça change l'ADN, cette histoire? Il y a une annonce qui est faite. Donc, il y a une information. L'ADN, c'est l'information. Ouais. Donc, il y a des histoires d'ADN dedans. Hein vous savez que l'ADN transporte l'information. Hein c'est le codage de l'information, en fait. Bien. Donc, ça change l'information. En tout cas, il y a une information qui est transmise. Donc, c'est pas impossible non plus. Alors, euh, résumons, ça change des choses dans le cerveau, réducteur de tête, hein, vous l'avez ici, c'est peut-être la meilleure carte de jeu, hein. avec celle-ci, c'est euh, par euh, télécommande très certainement, ou des petits trucs qu'on ne voit pas dans l'obscurité, peut-être même des mini-insectes, allez savoir, j'en sais rien, en tout cas un truc qui a un aiguillon, qui pique, ou voilà, avec une serbacane télécommandée, enfin peu, peu importe, ça cible la jeunesse ici qui s'amuse, hein, qui sort le soir, vous voyez le soleil il se couche, parce qu'ils ont besoin d'obscurité, on sait de qui il s'agit. Ils veulent faire peur aux gens. Ah, mais oui, mais à parce que là, euh, là j'ai dit qu'ils veulent faire peur aux gens, mais c'est aussi pour les dompter, parce qu'il y a la question du dompteur. Donc là, on dompte les gens, Voilà, on les dresse, Bah oui, évidemment, on les dresse, euh, pour éviter qu'ils aient des velléités de rébellion. C'est ça agit sur le temps et ça agit bien bien sur le cerveau d'accord, et sur les impulsions électriques pour l'instant il y a les anges qui sont perplexes qui regardent c'est pour peut-être certainement, enfin, peut-être aussi en relation avec des portails organiques alors qu'est-ce que c'est les portails organiques je ne vous ai pas dit ce que c'était les portails organiques euh, c'est euh, l'être humain qui a une nature divine comme vous le savez de fait de, de sa vibration. Hein? Bon. Seulement si euh, on diminue nos vibrations très fortement, et eh bien on peut laisser entrer des entités euh, négatives. Bon, je pense que jusque-là, c'est clair, d'accord Or, il faut savoir que si notre ADN est changé, donc si on change notre vibration, donc si ça la diminue également, et eh bien c'est pareil. Ça permet à des entités d'investir le corps humain ou l'enveloppe humaine. C'est comme si vous aviez euh, euh, comment on veut dire quelqu'un à l'intérieur de vous, mais quelqu'un d'extrêmement de, mauvais. Voilà. Qui peut éventuellement même se substituer à votre personnalité à long terme. C'est ça un portail organique. C'est une porte ouverte à l'intérieur de vous et vous laissez rentrer des choses euh, euh, cela. Voilà, c'est ça. Hein et donc là, d'après ce que je le je jeu me dis on donne les clés pour faire sortir quelqu'un de sa prison. Quelqu'un qui a un masque d'ailleurs. Donc, ce pas impossible. Hein. Justement, cette histoire-là, elle est très mauvaise. Hein. Voilà. Portail d'annexe, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, oui. Bon, ben, que dire vous dire d'autre Vous avez plein d'informations ici. Hein. Alors, euh, est-ce que les gens peuvent changer On va dire les gens qui donc ont eu ces piqûres. Est-ce qu'ils sont vraiment vraiment en danger Est-ce qu'ils peuvent changer Parce qu'on a vu ça. Ouais. regardez, il risque de... D'être mis dans une espèce de confusion. Hein. bah ben oui, puisque ça touche le cerveau. Donc oui, il y, y a un danger. Donc s'il y a des parents de d'ados qui m'entendent et dont les ados ont été victimes de ça, il faudrait qu'ils envoient leur, leurs ados, leurs jeunes, leurs jeunes adultes, on va dire, faire des soins énergétiques, hein, si nécessaire. Hein. Parce que là, il y a un truc à nettoyer. Bien, est-ce que ces saletés de de cela, est-ce qu'ils vont être arrêtés Alors là, c'est la guerre entre le bien et le mal. Hein, je vois ça comme ça, moi. Hein, vous avez les noirs, vous avez les blancs. Enfin, ce pas euh, une connotation raciale. Hein. Non, non, c'est le, le, le camp des, des mauvais, le camp des bons. Et ici, il y a la guerre avec, effectivement, la, la, la colombe aussi. Donc, c'est bien une guerre céleste. Alors, ça va dépendre du camp qui va l'emporter, j'ai envie de dire. En tout cas, ça fait partie de, du combat spirituel que l'on vit déjà depuis des années. Et dont on a vraiment conscience depuis deux ans. Alors, qui c'est qui va l'emporter Question à 1 euros. Ah, c'est la lumière qui va l'emporter. Ouais. Il y a la lumière qui descend du ciel. Hein. Je crois ne sais jamais si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je crois que c'est dans ce sens-là. Il y a la lumière qui descend du ciel. Donc, euh, oui. Ça devrait être le, la, la lumière qui l'emporte. Alors, un conseil, euh, un conseil pour euh, les personnes qui ont été victimes. Oh, ça, c'est mauvais. Alors, ce n'est pas le conseil, mais c'est au contraire un avertissement. C'est marrant, ça fait deux fois que je la sors, cette carte-là. C'est le dictateur, vous voyez César, ou Caligula, enfin bref. Ou l'antichrist, pourquoi pas. Hein vous avez la, la coupe avec le sang, vous avez le glaive, vous avez l'or. Ça, c'est le diable. Hein c'est l'antichrist pour moi. Il est derrière tout ça. Alors, ça ne me donne pas le conseil pour les jeunes euh, faire un nettoyage, euh, voilà. Euh, chercher des, des choses un petit peu... Euh, alors Peut-être le quantique. Il hein, hein, faut, faut aller chercher des solutions un peu euh, hautement intellectuelles, on va dire hautement intelligentes, un, un peu spéciales, un peu euh, extraordinaires. Vous avez des formules chimiques ici. Il y, y a vraiment des choses euh, ici, euh, demander conseil à des scientifiques ou à des, des gens qui ont des, des connaissances très spécifiques. C'est sûr. Il faut, il faut faire ça. Vous voyez ici il y avait vraiment des trucs à presque à ingérer éventuellement. Donc, il faut, il faut agir. Voilà, donc petit tirage à propos de ces fameuses piqûres en boîte de nuit. Je vais vous en faire un autre dans la foulée. Hein. Je garde, pendant, pendant que je garde mes, vib, mes vibrations hautes, il euh, ben faut en profiter. Bon, donc euh, voilà, hein, vous réécouterez la vidéo, vous prendrez des notes si vous voulez. Mais il y a plein d'informations intéressantes, hein. Bon, voilà. Donc, petit tirage assez complet, j'espère. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.